Du Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo 4 au sud du mois de septembre. Donc avant toute chose J'aimerais dire une chose à vous qui regardez cette vidéo Donc euh, j'ai eu, euh, eu des retours par rapport à des échanges que j'ai fait avec une personne Et ça m'a foutu en pétard Voilà, ça m'a foutu en pétard parce que Il paraîtrait que cette personne en question dont je tairai le nom Me fait des beaux yeux pour avoir des cartes gratuites Non, non, non, non, non, non, c'est pas du tout ça Je vais vous expliquer ma façon de, vo de voir les choses Parce que je pense que vous n'avez pas compris avec cette personne j'aime beaucoup parler et comme dit le dicton quand on aime on compte pas et eh ben voilà j comme on parle beaucoup et j'adore parler avec cette personne eh ben, j'aime lui faire des cadeaux voilà donc toutes les cartes qu'elle a reçues c'est des cadeaux c'est pas des euh... c'est pas elle me fait des beaux yeux doux pour avoir des cartes non c'est euh... non c'est juste euh... c'est juste que je l'apprécie fortement et euh... donc euh, j'aime ai... bien recevoir enfin j'aime bien faire des cadeaux et donc pour que ça vous dérange moins On a pris la décision On a pris la décision Qu'elle me rembourse petit à petit Voilà donc elle va me rembourser petit à petit Elle m'a envoyé un gros lot de cartes aujourd'hui Et euh, on verra avec ce qu'elle va faire Durant les prochains échanges Sachez quand même qu'elle a déjà commencé à m'envoyer quand même un petit Claire Wing En MP 16 Bon d'accord c'est pas, pas beaucoup en cote Mais euh, voilà Donc elle va me rembourser un petit peu donc j'espère que cette explication vous aura suffi, donc si vous avez un problème, parce que vous êtes plein à un modérateur, le modérateur est un ami, il, il nous l'a dit, voilà. Donc je vous dis très clairement, si vous avez un problème avec cette personne, venez me voir et on en parlera ensemble. Donc pour commencer, on... regardez aujourd'hui on a du boulot, hein. on a du boulot aujourd'hui, j'ai reçu tout ça aujourd'hui. Donc... Aujourd'hui, j'ai reçu un ancien dragon féerique de la part de Romaric Girodon. Un petit dragon à pas, qui est toujours intéressant. Un petit coton de plume, qui est super intéressant pour moi, pour mon deck elf. Lily, la conseillère télépathique. Qui est super intéressante aussi. Diva Fleur, la choriste de la musique Super intéressant pour moi Parce que j'en avais deux Il m'en fallait une troisième dans mon deck Elf Appel Pendule Donc ça c'est pareil Ça c'est intéressant pour moi Mais c'est pour un autre deck Fréquence Habilité Donc celle-là elle est super euh, Elle est super intéressante aussi De toute façon si vous y a des cartes qui vous intéressent Vous les, vous les verrez dans le Trade binder du mois prochain et voilà donc, et là c'est les cartes que j'ai reçues donc de la personne en question, je tirais le nom pour pas faire du jaloux. Donc il y a, y a pas mal de, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a pas mal de communes mais on va voir sur les prochaines échanges qu'on va faire pour qu'elles puissent me rembourser. Comme je vous l'ai dit. Donc un artilleur magma Laval, qui est super intéressant pour mon deck Pyro, voilà. Qui peut être pas mal aussi, ouais. Magicienne de la foi en deux fois. Donc parce que c'est un magicien et ça peut être pas mal pour un petit deck magicien tranquille, au, sc au school. Un petit enfant Gagaga. Une petite fille Gagaga. En deux fois. Après un petit Kiko, le destructeur de fantômes. Alors ça, je pense que c'est. Je pense que tu vas... tu vas me dire ça. Ça, ça c'est parce qu'on aime est... On est bien parler de fantômes ensemble. On aime bien parler de fantômes ensemble, c'est pour ça. Dragon de la cloche de feu, qui est super, qui est super beau, donc c'est une rare. Dragon serpent nocturne, alors là c'est je suis super content, même si elle est un peu abîmée, euh, je suis super content. Shidori d'éclair en gold. Alors là c'est deux monstres vents de niveau 4, donc euh, ça peut être intéressant pour mon futur deck euh, dragon. Et ouais parce que ça, mon futur deck dragon, c'est avec le deck dragon du thé. Ah, Ok, j'ai pas encore eu le temps de travailler dessus mais c'est pas mal. Après, euh, dragon suprême aux yeux impairs que j'avais pas, c'est génial aussi. Dragon kashi koshi, qui est super intéressant pour, euh... qui est super intéressante, voilà. Une elfe étincelante parce que c'est une elfe. Deux monstres niveau 2 Donc oui ça peut être intéressant Avec 1600 points d'attaque Kalidor allié de la justice Donc ça c'est ça c'est pour un deck machine synchro Ça peut être pas mal Je pense que pour un petit deck cyberdagon Ça devrait être pas mal Après un petit gardien goyo En gold Pareil Et c'est du PGL 2 Après un petit magicien des arcanes, vous voyez, elle commence à me rembourser hein, en gold, même si ça coûte pas très même si, euh, même si si ça coûte pas très cher, on va voir après sur les cartes qu'elle aura. Donc après un petit euh, soldat dragon de l'ultime dessinée. Je l'avais mais euh, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Le premier des dragons, qui est toujours intéressant de voir pour, euh, pour peut-être euh, mon deck dragon, on va voir. Ça va être intéressant, ouais. Euh, Séraphine. Donc ça, c'est pour son ancien, deck, euh, ça son ancien deck Chevalier et Gem. Donc ça, c'était son ancien deck Chevalier et Gem. Donc je te remercie. Parce que ça me touche vraiment beaucoup ce que tu, tu m'as envoyé. Après, on va passer à Inari Inari Feu. Inari Feu en trois fois, en commune. Donc c'est super intéressant. Miroir Rouge. Donc celle-là, je l'avais, mais bon, ça, ça peut être toujours utile, on sait jamais. Hein. Après, un petit dragon sombre métallique aux yeux rouges. Alors là, merci, merci parce que c'est... Euh... Ça peut être intéressant pour voir un petit deuxième deck, on sait jamais. Sentinelle de la cloche de feu, donc ça, je vais en avoir vraiment besoin parce que c'est un monstre, dragon, synthoniseur normal avec 100 d'attaque et 2000 de défense. Wolf, la bête seigneur lumière, qui est toujours très très intéressante. Alors là en ultimate, attention. Euh, alors, c'est Parchat, le chevalier des ténèbres. Donc c'est super intéressant pour moi. Alors après, grand dragon d'or. Alors là. Alors là. Ça c'est un, un monstre qui est un petit peu inutile, mais je suis content aussi parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu. Après, ma carte favori, Une de mes cartes favorites, Gardiane et Athos. Alors là.. Merci, merci parce que c'est super intéressant pour moi. Bénédiction de ses becs, Ça peut être vraiment intéressant aussi. Souffle du dragon. Pareil, assez intéressant. Destruction terrestre. Je suis content parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu celle-là. Ectoplasmeur, ça, ça fait partie de... Alors là, t'as bien tiré parce que c'était, ça fait partie de, de mes cartes favorites. La flèche brise-sort en commune mais je m'en fous de la rareté moi c'est euh... c'est super après alors carte que j'ai carte que j'ai mais j'avais pas en gold la force barrière magira en plus alors là alors là tu t'as mis dans le mille c'est une carte que je vais chérir euh, coup de tsukumo donc ça c'est pour le deck euh, utopie hein mais ça peut être intéressant aussi ça ça peut être intéressant. Raisonnement. Alors celle-là pareil ça fait un moment j'avais pas vu. Une carte que j'ai eu mais elle est très vite partie. Tourbillon parallèle. Alors là c'est c'est bravo quoi. Bravo. Tu, tu me tu me fais plaisir comme c'est pas possible. Manuscrit interdit. Alors c'est pareil. Voilà. Après carte que que je peux mettre dans mon deck. Demoiselle de fortune hein. euh, Alors celle là c'est absorption de l'âme Donc comme mon deck euh, Est basé sur les cartes retirées du jeu C'est super intéressant pour moi Oui Pour Transer Donc ça peut être aussi Aussi bien utile Donc voilà euh... Ça peut être intéressant Pour, pour pouvoir jouer euh... Un petit deck euh, Tranquille Garde précise, voilà, qui est toujours intéressante comme carte piège. Interruption de Rajeki. Alors celle-là, celle -là, je ne l'ai jamais eue en gold et en française. Anneau de destruction, donc tu m'as fait énormément plaisir avec ce, ce, ce colis. Zone sûre, donc je crois que c'est pour les cartes bannies aussi. Ça peut, être, ça peut être intéressant la zone sûre aussi. Après... Deux Monster Reborn. Alors là, ça c'est... J'ai pas lu l'effet, mais c'est craqué. Jard de Cupidité. Qui est toujours une carte intéressante en commune. Rugissement menaçant. Donc ça c'est vraiment fort. Ça peut être vraiment fort. Deux puissantes Renaissance. En commune, bien sûr. Mais c'est, c'est beau. C'est beau. Quand c'est beau, c'est boss. <rire> Placement de produit. Et après, alors là. Là, vous allez rester sur le cube. Ça, c'est des cartes que je vais garder. Donc, mes trois forces miroirs en rareté différentes, les amis. Trois forces miroirs en rareté différente. Il y en a eu une en rare. Il y en a une en super, je crois. Et après, il y en a une en ultra. Vous la voyez pas, mais elle est en ultra. Voilà. Donc, ça peut être super intéressant. Merci à toi. Tu te reconnaîtras, parce que je ne dis pas ton nom, pour euh, pas, pour pas pour pas, pour pas laisser l'anonymat. Voilà, pour laisser l'anonymat. Et j'ai en plus voulu lire le charmant petit mot que tu m'as laissé. Merci encore pour, toutes ces, pour tous ces cadeaux que tu m'as fait. Ça me touche énormément. Tu as toujours été là pour moi dans les moments difficiles. Je t'en remercie. C'est pourquoi je t'envoie ce lot de cartes en espérant qu'elles te feront plaisir. Je t'ai mis une gardienne et à tous et je compte sur elle pour te protéger. Oh, c'est mignon. Et seulement que tu la protèges. Car cette carte contient mon mon âme, je crois. 11. Je te dis à bientôt. Il y a encore un grand merci, ta chère, et je dis pas le nom. Voilà. Je dis pas le nom. Voilà parce que c'est magnifique. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et j'espère que vous aurez compris un petit peu ma façon de voir. C'est je vous le redis, c'est quand euh, j'aime les gens, je ne je ferme les yeux sur les prix parce que je euh, parce que pour moi les cartes c'est qu'un bout de carton, hein. même si ça vaut 15 euros c'est qu'un bout de carton. Quand j'aime parler avec les gens, eh ben je fais des cadeaux comme ça. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus et ciao